J'ai oublié d'allumer la lumière Et oh, C'est mieux Bonjour tout le monde sur le campus de la Soltier Academy euh, Bonjour Les amis, comment ça va Bonjour à toi euh... Rainbow Six Où je suis banni Trop cher le sub Remember it. Ah c'est un cheater, on le savait Il <rire> n'y a rien qui pourrait me faire plus plaisir qu'une personne qui me traite de cheater, honnêtement. Est-ce que c'est pas le plus beau des compliments que celui de se faire call cheater, honnêtement j'ai pas suivi, la Young ça donne quoi là? Play FL88, Eh, hey, mec, renseigne-toi un peu. Regarde sur Twitter, regarde sur Discord, renseigne-toi, va chercher les informations un peu. Tu peux pas, au bout de 3 ans là où tout t'es jamais venu, où t'as jamais rien suivi, arriver et dire Mettez-moi au goût du jour! Ok, va sur Discord, les gens te répondront, ils sont 18 000. Mais regarde un coach par exemple, à un moment il va voir ses joueurs et il leur dit Hé! Hey si on continue comme ça, là c'est parfait les mecs, c'est parfait, ok On continue comme ça, ce soir, on rentre chez nous. C'est ça que vous voulez Ça va être absolument incroyable. Moi, c'est grave ça que j'ai envie. J'ai tellement envie qu'on aille saluer et <rire> qu'on prenne l'avion, qu'on rentre chez nous ce soir. Qu'on rentre et qu'on soit dernier. J'adorerais ça, de devoir repartir un an, un an Plutôt que de me focaliser maintenant et de retenter l'expérience dans un an. Ça, j'adorerais. Et ça, c'est de la psychologie inversée. Au final, tu penses tout l'inverse, on est d'accord Oui. What Mais je te vois pas, moi Dommage. Bien joué. Merci. What euh, je sais pas comment je te la mets, euh, j'ai fait un cercle autour de toi en plus. Non mais oh, non mais... C'est incroyable Non mais moi bon, il a que ta tête que je tire hein tu vois ça Ça, ça me vénère. Ça, ce genre de truc. Après, tu te dis, bah « Ben ouais, mais bon, l'intégrité. » Non, mais il n'y a pas d'intégrité dans le jeu. Parfois, ça passe. Parfois, ça passe pas. Il y a quand on l'a, nous, ça, ça va à peu près, quoi. Ouais ah, bien joué, je t'entends pas du tout à droite avec tout le bruit du truc là, bien joué poulet. Merci Elta Merci. Perde pour le fait d'être un nouvel étudiant. Bon c'est pas mal ça, crosshair placement c'est bien, Au stress, ça réagit bien, ça bouge quand il faut, c'est propre là, non Si oui, ça va. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, pourquoi ça? Pourquoi des défaites Soit c'est eux en face fait, ils sont vraiment vraiment bien réveillés, mais je pense que c'est plutôt nous quand c'est trop endormi. Ouais ah, ça veut rien dire ça, ah, c'est de l'analyse le... de PMU de comptoir. peut-être un petit peu trop difficile f... à la... Quoi. On a été un petit peu trop libre euh, sur les games qu'on a perdu du moins parce Merci. que ce qu'on a gagné on a bien joué Quand, quand on gagnait on mettait des 4 euh, Des 4 euh, Des 4 1 des trucs comme ça ouais. Tu me trolls ou je sais pas De quoi Non ah non d'accord tu me trolls pas du tout d'accord ok Tu fais juste des analyses de D'accord ok Non mais c'est important pour moi de mais le Mais en analyse je suis une euh... ouais, ouais. Là, je le confirme du coup. Mm, mm, mm, mm. Effectivement, c'est pas ton force. ça. Hein. Euh, franchement, on aurait dit des Deschamps il y a 20 ans quoi. Je pense que t'as côté comment On était plutôt pas mal. Ce qui nous a permis sur la droite ou sur la gauche. Arrête de vouloir sortir en c**, Mais je vais te c toi. Viens T'es pas blanc là Non. J'étais trop loin. Ah ouais, genre zéro blanc. Ah, et la tête là, euh, euh, rien du tout. Il n'a pas le niveau argent. Ah non, il a pas le niveau argent. Oh, c'est avant que euh... soit tu joues pas assez, euh, surtout en ce moment où tout le monde peut être champion. Enfin pas tout le monde, mais c'est pas dur quoi. La grande majorité des gens. On aurait dit l'analyse d'un match de foot par Kim Kardashian. Bah, je pense que là où on a bien joué, euh, on a été meilleur. Et euh, toutes les parties où on a mal joué, c'est parce que euh, on était moins bon. Partant de ce postulat euh, universel, je pense qu'on peut en déduire que si on mais était moins pire, peut-être qu'on serait meilleur, et peut-être qu'on peut, ça nous permettrait de gagner plus de matchs, qui pourtant étaient perdus. Ok Didier. Non mais c'est hyper important ça sur Six Non, de savoir pourquoi. tu T'es rentré où Ah tu peux rentrer là derrière toi là Ouais Ça je savais pas du tout ça oui, par la petite fenêtre par laquelle Bâche. personne ne peut passer. Et avec euh, celle avec les barreaux. Je me suis ah décomposé oui, bah non, es comme, euh, comme T-1000. Bah alors euh, bah alors t'es rentré où En dessous, au billard. Mais étant donné que j'ai utilisé mon truc, ça t'a fait flipper. Tu t'es dit il doit être dans la chambre et comme il était dans la chambre, tu t'es dit ok, mais je vais arrêter de bouger. Je suis, je suis rentré dans le billard parce que ça c'est mon cerveau. Quand je commence à travailler comme ça, faut que je boive. <rire> S'il y a une petite surélévation, tu peux parfois utiliser ton grappin oh ouais. pour accélérer dans un endroit, pour, euh, pour faire le bruit, pour mettre le bruit. Tu peux l'utiliser par exemple, tu sais sur café, tu sais au niveau de la euh... Brébus là en bas. Tu le vois à la fenêtre du boudoir ou pas Oui. Non euh, qui, si qui donne, euh, porte, après, euh, qui donne sur la porte après qui donne sur la boulangerie, oui, enfin oui. un quoi. Oh, oui, c'est ça. Et ben là euh, au niveau de la Brébus, tu peux t'y mettre et Écouteuse de l'école Exactement. Au niveau, de, tu prends marché de Noël, tu te barres derrière la Jeep, il y a un abribus à gauche là qui fait le coin de la, la, le, la pièce. <rire> Bien joué. Check, t'es là, j'arrive, je vais chercher de l'eau. J'ai fini Vas-y. Faut que je pisse et je vais chercher de l'eau. Oh la pub, elle prend un sub. Avec plaisir. Oula. Non, j'en sois pas tirer. Comment ça T'ag... Non. Ah ouais, t'aurais pu me la mettre longtemps, ok. Ok, okay. C'est qui le patron, là, ok Et moi Oh mais pourquoi Ah oui, le self-revive, j'avais complètement oublié ça. Laisse-moi prendre à des opérateurs, la merci t'auteur je t'ai rien dit moi Chut Tu me t'y bas quand <rire> <Non> <rire> tu respect, est, là Non Non C'est mon clavier Non Mais non c'est mon clavier, il fait des trucs chelous tout seul C'est pas moi Non c'est pas moi Non c'est... C'est pas moi T'as pris une balle ou pas Aïe Oui j'ai 2 HP Non t'as pas pris de balle Je suis auto-flash, j'ai trop le seum. T'as pris des balles ou pas, du coup Non Aucune <rire> T'as pris des balles ou pas, vraiment Non, j'en ai pas pris, <rire> non et toi t'en as pris Non. Non Bon bah, bah alors j'en ai pas pris Tu vas me redemander une troisième fois si j'ai pris des balles T'as pris des balles <rire> Non mais c'est pour être sûr Ah je sais pas si j'ai pris des balles, mais si tu monde, je te jure, la vie me marche, je vais me être d'une cartouche. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses pas ça, le, la chanson Ah, je croyais que tu faisais de musique. Ouais, j'attendais que tu fasses le pam-pam derrière. Vas-y, on se fait ch***, ah, j'arrive. Bah, je t'attends, écoute. Non mais en vrai, t'as pris des balles. <rire> non, j'ai pas pris de et toi. Ah, ta g***. Là, tu regardes plus un seul drone en c*** bah, non! J'y vais! <rire> mais non, mais non, mais, mais prends des balles! Ah prends des balles! Mais attends, mais. Eh hey mec, tu t'es pris pour qui? Ah, regarde, regarde! L'autre il marche dans le feu! Et tu t'es pris pour Daenerys là? Ou. Comment ça se passe? L'autre. Oh, I'm gonna walk in the fire! Bah, je suis un fakir! Pourquoi tu martyrises un enfant? Parce que. Euh, parce que c'est jouissif. Moi qui n'ai pas d'enfant ennemi, voir martyriser un mioche, c'est le seul truc qui me manque, tu vois. D'ailleurs, c'est le seul truc pour lequel j'aimerais avoir un enfant. Pour le martyriser. Pour le faire chier. Bon, Mopiz, regarde la caméra. Petit 1 dit, je n'ai jamais cheaté. Je n'ai jamais cheaté sur R6. <rire> 100% non, des, pas, 100 des pas, personnes Minecraft. avant toi non, qui man... l'ont fait devant une caméra <rire> et qui ont dit la même phrase, euh, ils avaient cheaté, 100%. Je n'ai jamais cheaté sur Redbox X, putain la vache on dirait euh, Bill Clinton, je n'ai jamais dit Panika.